permaculteurs. Alors vous avez été nombreux à nous demander comment on prépare la barbotine, la base de tous les mélanges en terre paille. Et bien la petite vidéo qui va suivre va être à ce sujet, et vous allez voir c'est quelque chose de très très simple. Ensuite suivront quelques autres vidéos qui nous parleront des finitions qu'on peut faire sur le sol en béton de terre, des enduits de finition et notamment un four à pain qu'on essaye de concevoir déjà depuis quelques temps, sur lequel on a avancé récemment. Mais avant tout, je voulais célébrer cet automne avec la dégustation de ce petit fruit qu'on appelle un kiwai et qui hum, se mange avec la peau. Comme vous pouvez voir, ça ressemble exactement au kiwi. C'est de la même famille, hein, c'est un Actinidia. Et c'est une de ces lianes qui nous donne des fruits au moment où on en a le plus envie, où il y en a le moins en tout cas dans le jardin. Alors, il faut un, un mâle et des femelles, c'est comme les kiwis. Il vaut mieux éviter les autos fertiles, parce c'est mieux d'avoir un mâle et des femelles pour avoir une bonne production, mais c'est un régal. J'en profite pour remercier aussi bah, tous ceux qui nous suivent, hein, qui sont abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous avez pu voir, on essaye de faire des petites vidéos techniques, courtes, hein, avec toujours dans l'idée de, de vous faire passer de la théorie à l'action. Et puis remercier aussi tous nos tipeurs hein, qui nous permettent de, de continuer cette aventure sereinement puisque ben, à côté de, de tout ce qu'on fait par ailleurs en bénévolat et professionnellement, cette, cette chaîne YouTube a quand même pour objectif d'être un projet autonome. Et nous avons aussi envie d'étendre le projet à, à d'autres techniques. Si vous réalisez des choses chez vous et que pour vous ce sont des, des techniques à partager, et ben on vous invite à nous contacter pour pouvoir faire des petites vidéos et donc se déplacer. Et on aimerait bien que ça ne vienne pas de notre poche. Donc voilà à quoi servent les types entre autres, et ça a pu servir aussi notamment à investir dans du petit matériel. On est vraiment sur du tout petit matériel. Mais en tout cas, un grand merci à vous, et à très bientôt. dans la forêt puisqu'on installe des, des toilettes sèches dans la forêt et pour mettre nos toilettes sèches on fait un trou dans lequel on met de la paille et puis des feuilles mortes etc et de la sûre ensuite quand on s'occupe quand on, on dépose le bilan et en échange on creuse un trou là où la forêt nous propose de l'argile puisque dans cette forêt il y a très peu de sol ça nous permet de récupérer un argile de très bonne qualité qui est ici dans cette forêt on voit bien la couleur du sol la couleur du sol orangé alors c'est un argile qui est très bien pour construire qui n'est pas terrible pour faire des mares pour vous montrer alors, parce que la terre est bien collante et s'agglomère très bien Là, on a une... la preuve que l'argile est bien présent dans cette terre. On a une terre bien collante. Et ça, c'est une terre qui est suffisamment bien argileuse pour faire de la construction. Alors contrairement à ce qu'on dit en général, il ne faut pas beaucoup de terre pour réaliser un enduit de finition sur, sur 4 ou 5 mètres carrés. Parfois, juste une ou deux brouettes de terre vont suffire. Puisqu'on rajoute quand même pas mal de sable. Là on tamise à sec. Donc là on tamise à 0,2. C'est un tamis en 0,2, c'est-à-dire en 2 mm. Ce qui est très bien pour faire des enduits de finition qui seront entre 0,4 et 0,8 mm. Puisque la granulométrie qu'on a dans un enduit, c'est-à-dire l'épaisseur des morceaux, des grains qu'on peut avoir dans un enduit, doit faire jusqu'à la moitié de l'épaisseur finale. Donc si je veux faire un enduit de 0,5, il faut que je tamise en 0,2, ou bon, en 0,25. Mais on va trouver un tamis de 0,2 dans le commerce. Et ça fera très bien l'affaire. En général, nous on fait des enduits de finition entre 0,5 et 0,8 mm. Et on tamise tout en 0,2. Alors voilà, ça fait une poudre argileuse très fine. Alors on voit qu'il y a des morceaux qui sont passés à côté du tamis, mais on s'aperçoit que cette argile a très peu de particules fines. Très peu de cailloux, je veux dire. Donc il y, y a peu de cailloux qui font plus de 0,2 dedans. Donc le tamisage est assez facile, à part les grosses mottes qu'on va faire tremper dans l'eau et qu'on tamisera ensuite en liquide. Mais là on a déjà de quoi faire à peu près un seau de cette argile auquel on va ajouter deux seaux et demi de sable pour faire un enduit de finition. Avec cet équivalent volume là, on fera peut-être 2 mètres carrés d'un mur. On a fait le tamisage à sec, on obtient une poudre très fine qu'on va pouvoir mettre à tremper dans l'eau et on aura une barbetine tamisée, parfaite, prête à l'usage pour des enduits de finition. Ici, on a mis les rejets du tamis mais qui restent qui sont des modes d'argile comme j'ai dit il y a très peu de grains très peu de sable dans cette terre très peu de cailloux donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va préparer la barbotine donc la barbotine c'est un volume de terre pour un volume d'eau là il y a un peu d'eau dans le fond je vais rajouter de l'eau dedans et on va laisser macérer quelques temps le temps que les modes d'argile se décomposent et une fois qu'elles seront décomposées on pourra toujours l'utiliser pour n'importe quel autre usage que des enduits de finition ou la tamiser liquide pour être sûr qu'on n'ait pas des grains de plus de 0,2 cm d'épaisseur, donc 2 mm. Donc là, on pourrait aussi accélérer le processus et la malaxer, mais si on, a, si on laisse le temps faire, l'argile va se décomposer et on va avoir une barbotine très facile à faire d'ici un ou deux jours. nous on utilise les baignoires, parce qu'on fait des gros chantiers où il y a des grosses surfaces à enduire. La baignoire, c'est un outil excellent préparer la barbotine puisqu'on peut y aller au malaxeur ensuite dedans on peut en avoir des quantités d'avance là on a trois baignoires ici celle là c'est pour le vermicompost mais avec ces baignoires là c'est un, un outil très pratique pour les gros chantiers alors pour un tamisage plus fin puisque là on va faire une finition à la taloche sur une euh, sur le béton de terre du bureau on peut utiliser un chinois tout simplement, vous allez prendre votre argile déjà tamisée en 0,2 et vous allez tranquillement le passer à travers le chinois. Et ça, ça vous permet d'avoir un argile tellement fin que si vous trouvez la qualité d'argile qui vous convient, un argile bien blanc, bien pur, vous pouvez faire votre propre dentifrice. Ou alors, tout simplement, vous soignez à l'argile pour vous faire comme ça des des cataplasmes d'argile sur des blessures ou simplement autour de la gorge quand vous sentez le mal de gorge. Enfin, on peut utiliser l'argile pour beaucoup de choses. C'est magique l'argile. Alors cette argile peut aussi très bien servir pour faire de la poterie.